Donc, cito, on est une société de conseil en pédagogie. Enfin, c'est comme ça qu'on définit. En fait, euh, notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises à mieux transmettre leur contenu. Euh, donc, en général, on s'appelle quand le contenu, il est dense, il est complexe, et, voire il ne donne pas envie vraiment au, au premier abord. Et on trouve les moyens pour le rendre ludique, accessible et clair. Donc, ça peut être dans le cadre de, de communication interne, externe, euh, ou dans le cadre de formation. Et pour le coup, on est amené à faire pas mal... Euh, formation euh, en présentiel ou à distance euh, qui inclut beaucoup, beaucoup de jeux, beaucoup d'outils de, euh, de, ludiques, de, de, voilà, on trouve des moyens qui changent un peu des moyens traditionnels pour donner envie d'apprendre. On est connu pas mal pour nos vidéos parce qu'on a nos vidéos décisions l'écho euh, qui existent euh, depuis 2012 et euh, qui sont particulièrement utilisées par les étudiants et, les, et ceux qui passent le bac hein, qui expliquent l'économie donc en qui sont utilisées sur le une... Et effectivement, qui font partie de nos savoir-faire, de savoir expliquer des choses en vidéo et, euh, et les rendre accessibles. Chez Sido, je suis responsable administrative, donc je fais tout ce qui est suivi financier. Euh, et donc celle-ci, c'est vrai que ça apporte beaucoup au niveau du, des ventes, au niveau de la facturation, suivi du chiffre d'affaires. Euh, ça apporte beaucoup au niveau des achats aussi, euh, le suivi de tous les mois, euh, combien de dépenses. Donc euh, chez Sido, du coup, j'ai mis en place le module achat. Parce qu'avant, on travaillait sur Excel et c'était très compliqué. Euh, des fois, il y avait des doubles vénements. Enfin voilà, c'était, euh, enfin, on ne savait plus euh, au niveau suivi fournisseur. Donc du coup, on l'a mis en place et ça permet de savoir euh, telle quelle facture, si elle est payée ou pas. Euh, bah, chez celle-ci, le plus, c'est vrai qu'on peut euh, parler à un interlocuteur en direct avec, euh, par via d'un chat. Euh, du coup, ça permet d'avoir une réponse euh, en temps réel euh, quand on est bloqué sur une situation.